La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine. Sera-t-il désormais également le mien Cette semaine, j'en doute, car vous avez été très nombreux à vouloir me punir, donc c'est quel méfait. Quel méfait voulez-vous me voir expier en me condamnant à vidéoscoper, euh, on va les appeler comment, Jamila et, et Fatima, là, sur leur, sur leur canapé Alors, quel message prosélyte Jamila et Fatima vont-elles nous passer aujourd'hui On va le découvrir juste après, juste après, juste après. Bon, alors le 7 avril, 7 avril, vous le savez, c'est un jour important pour moi. Et à deux titres, pas seulement parce que, parce que j'y suis né, mais également parce que c'est le jour de la disparition de quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi lors de la première vague de ce qu'on appellera désormais historiquement la, la pandémie. Voilà. Donc à l'occasion des deux ans de sa disparition, je partagerai avec les nouveaux abonnés VIP du mois d'avril des enseignements de ce monsieur qui m'ont été précieux et me permettent aujourd'hui de faire ce que je fais. Voilà. C'est gratuit, c'est en bonus, c'est exclusif, c'est un cadeau, mais c'est réservé aux nouveaux VIP du mois d'avril. Lien et informations à l'écran et en description. <rire> Ils utilisent vraiment des mots bizarres sur Insta, wesh. Oui. T'as vu quoi Il y a un mec qui dit qu'il est xénogender. C'est quoi, ça Attends. Je t'explique. Les xénogenders ou les xénogendrés ce sont des... OK, alors là, il va y avoir du lourd. Nous avons donc deux produits du métissage ou sous-produits d'un métisse. Quand je dis sous produit ce n'est pas péjoratif, c'est au sens métisse de métisse de métis Dans une composition photo pas tout à fait inexistante, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de fait totalement à l'arrache, il y a un éclairage. Il y a une composition, il y a un jeu de profondeur, l'image n'est pas dégueuse, ce qui veut dire que là il y a une production, c'est quelque chose qui est produit. Ça a les apparences de quelque chose d'improvisé, mais c'est produit et donc certainement appris par cœur et qui met en scène, donc je disais, euh, deux sous-produits du métissage qu'on va appeler euh, quoi, Fatima et Jamila, même si euh, on a aucune idée, on n'a plus aucune idée d'où elles viennent. Avant c'était facile, on pouvait reconnaître. Euh, un ressortissant des Domtoms. J'aurais aimé que le gouvernement, qu'il n'y ait plus de pays. On pouvait re reconnaître un ressortissant d'Afrique du Nord. Le mouvement de gauche est dangereux, mesdames et messieurs. Revenons à la royauté en France. On pouvait reconnaître le fruit du métissage d'un ressortissant des Domtoms et de quelqu'un de métropole, comme par exemple Bibi. Mais désormais, euh, là, c'est quasiment, je vous mets au défi de savoir d'où viennent ces, ces gens, de, de, de quel pays, euh, de la scansion de sa première phrase, on entend quelque chose qui est presque l'archétype, enfin qui est même pas presque, qui est tellement le prototype qu'on a presque l'impression que c'est un pastiche, tellement cette euh, caricatural de l'accent de, de racaille, avec l'inflexion, ils utilisent vraiment des mots bizarres sur Insta, ouais. mmh. Plutôt la réaccentuation sur la première syllabe, qui n'est pas du français. Les étymologues et les linguistes parmi vous devraient savoir que la langue française euh, est une langue à l'accent tonique sur la dernière syllabe. C'est pour ça qu'en Italie, euh, Pierre, ça se dit Pietro. Pietro. Pietro. Avec l'accent sur la première syllabe, et quand vous le faites dire par un français, ils vous disent Pietro. Pietro. Non, c'est pas Pietro avec l'accent sur le O, c'est Pietro. Le français a historiquement Linguistiquement, l'accent sur la dernière syllabe. Et là, le langage des barbares, on va, va l'entendre, c'est l'accent sur la première syllabe avec une confusion des ans ou des on. C'est pour ça qu'on n'est plus en France, on est en France. <rire> Ils utilisent vraiment des mots bizarres sur Insta, wesh. T'as vu quoi Ils utilisent vraiment réaccentuation de la première syllabe, des mots bizarres, réaccentuation de la première syllabe, et, euh, et la finale, hein, la finale qui est euh, normalement dans une langue intelligible qui est le sédiment culturel d'une civilisation intelligente, la pré dans l'après-finale, il y a la subtilité, il y a la pensée, il y a l'intention et il y a le sentiment. Et désormais, il n'y a pas de pré il y a un mot, un idiomatisme, ou un mot carrément euh, barbare, comme, comme, comme Wesh. Donc vous, je suis dépité dès, dès, dès la première phrase. Mmh. Alors, c'est vous qui me l'avez suggéré, hein. je rappelle que les vidéoscopies, j'en choisis certaines, mais pour la plupart, c'est vous qui euh, me le soumettez via les hashtags, et, et là, euh, on n'a pas deux, deux prototypes comme ça, un peu sur leur île déserte, un euh, qui ne représenterait qu'elle-même, on a vraiment deux, deux archétypes, deux morphotypes, de euh, la post-adolescente, donc quoi, elles ont entre 18, 19, 20 ans, j'imagine, on, on va taper large, on va dire entre 18 et 22 ans, et à mon avis plutôt 19-20, de euh, la française métissée euh, con contemporaine, c'est-à-dire qui, qui écoute du hip-hop... Euh, qui, qui se singe euh, les, les ongles, les cheveux et même les lèvres d'ailleurs, parce qu'on se demande si Jamila, on se demande même si elle n'a pas les lèvres refaites à son, à son âge, tellement elle a la, la lèvre du dessus euh, gonflée, dont 50% du budget part en soins capillaires, en soins de la peau à château d'eau. Hein. C'est par euh, la perruque que je mets le moins, du moins bien au plus bien. Enfin, je, vais vous mettre la... je vais vous faire par ordre croissant ou des croissants ils pas que ça, ça, quoi les... non pas croissants c'est quoi le croissant et on les voit vrai. en train de de faire de philosophie ou de faire de la rhétorique sur les mouvements de l'époque qu'elles vont en fait totalement gober un petit peu comme les starship troopers gobent les ordres et les font appliquer servilement tant dans l'image et dans le son résonne le dictat de de l'empire donc je sens que cette vidéoscopie va me déprimer activement t'as vu quoi il y a un mec qui dit qu'il est xénogender, c'est quoi ça ben, Xénogender. à ton âge, Jamila, qui, qui, qui prétend s'appeler Lindy, Bon, on dira de quelle origine c'est Lindy. ça m'a pas d'être dans le calendrier ça. T'es quand même, si tu es allé au lycée et si tu as le bac, tu es censé connaître la différence entre un suffixe et un préfixe. Xéno est un préfixe. Un préfixe en français, généralement, c'est latin ou c'est grec. Avec un X, généralement, c'est grec et « xéno », ça veut dire étranger, d'où l'adjectif « xénophobe ». Donc, soit tu fais semblant de ne pas comprendre ce que ça veut dire, et le scénario est un peu poussif, soit tu ignores vraiment le sens du, du préfixe « xéno », et ça veut dire qu'il y a un problème de niveau scolaire, d'accord Soit les deux hypothèses à la fois. Je t'explique. Les xénogenders ou les xénogenrés ce sont... Euh, vous vous rappelez qui vous a décodé ce geste dans un clip de musique populaire euh, récente J'appelle mon grand frère et en fait, dans la vidéo, elle fera ce geste-là. On va les compter ensemble. Et vous allez voir qu'en fait, elle, elle, elle, elle mime la décapitation, c'est-à-dire la, la gorge tranchée. Et on se demande quelle communauté tranche des gorges en ce moment. C'est en fait la, la plus grande violence infraverbale qui soit, puisque cette jeune fille, soi-disant bien sous tout rapport, hein, mineure à l'époque, Weshden, euh, parlait de son copain avec le signe de la décapitation eh bien, je vous avais dit, attention, ça va devenir le nouveau français, ça va devenir le nouveau langage corporel, ça va, de, ça de, ça va devenir la nouvelle norme, et celles qui l'adopteront n'auront aucune idée, finalement, de, de la violence, du ridicule et du, et du, et du pathétique de, de, de ce geste. Eh bien, voilà, ça y est, on a quelqu'un qui, dans une vidéo, on va dire qu'il y a quelques années, ce serait appelé de la, de la culture populaire, on a désormais quelqu'un qui non seulement bon se fait le prosélytisme d'une pratique, on imagine, de mélange des genres, etc. Mais en fait, ce n'est pas un prosélytisme de genre, c'est un prosélytisme de métissage culturel par l'appropriation simiesque de, de, de gestes barbares. Voilà ce que c'est. En vrai, ce sont des êtres qui s'identifient à des couleurs, des plantes ou des chiffres. Jure Tu connais les genders fluides euh, Jamila, puisqu'on a décidé de l'appeler comme ça, au hein, moins c'est un prénom qu'on connaît, elle a vraiment la, la scansion absolument parfaite de la barbare. Ce que j'appelle barbare, c'est ce qu'on appelle la langue de racaille, mais ce ne sont pas des racailles. Jure Elles ne sont pas habillées en racaille, elles ne sentent pas de violence, c'est ça la, la, la différence que avec les premiers clips de Wyldein, où elles étaient en bas de la cité, là, en train de maugrer et de s'ennuyer. Je me fais chier dans ma vie. On n'a pas l'ennui, on n'a pas la violence, on n'a pas la cité, on n'a rien du tout. Par contre, on a l'aboutissement accompli du remplacement. Voilà. C'est-à-dire qu'il faudra se demander, peut-être que j'anticipe un peu sur le propos, mais j'imagine que le propos va être lénifiant, donc il y aura peu à en dire, les projets politiques de conquête ou de reconquête qui se base sur une immanence de la culture française, qui pense s'adresser à un peuple dont les racines sont euh, globalement euh, Maupassant et, et le général de Gaulle, devrait se rappeler que leur faible score s'explique par le fait que ce peuple est sous-représenté, est en ultra-minorité, et que désormais, le ou la française de 20 ans, c'est exactement ça. Jure C'est-à-dire ce sont deux métisses. De, de différents niveaux de métissage, on imagine que celle de gauche est plus métissée que celle de droite, qui parle un peu mieux le français, celle de droite, et qui a un peu moins de stigmates de, de, du métissage oral, mais désormais c'est ça, c'est-à-dire que ce sont des incultes qui ignorent le sens des préfixes et des suffixes de base, qui affectent au point de les, de les imiter de façon simiesque tous les stigmates, du, du, de, de la langue de l'empire, ce que j'appelle en, encore l'empire, c'est l'empire euh, culturel du soft power euh, américain qui n'a pas encore été supplanté par l'Asie, même s'il tente de, de temps en temps par des clips d'y parvenir, et avec toute une logique de hip-hop, c'est-à-dire de désapprobation en roulant des yeux, avec le, le, sy le symbole de la princesse du tertiaire qui ne peut rien faire de ses mains car elle a des ongles de, de, de, de 10 cm de long, et elle ne peut comme ça que constater, entre deux lissages de cheveux et entre deux gommages de la peau, un gommage bien nécessaire, d'ailleurs, on le verra chez, chez Jamila. elles ne peuvent que constater l'érudition qui les entoure en s'en en moquant. Donc on, je, je, je ne serais pas étonné qu'à un moment, elles se moquent de ne pas comprendre ou elles se moquent même d'elles-mêmes. Car il ne leur reste, euh, quand on n'a même plus ses yeux pour pleurer, il ne reste que l'autodérision. Le, les gender fluides. Ouais. Tu connais les trans oui. Tu connais les non-binaires Bah oui. Part, les xénogenrés, ça touche elle, elle a roulé des yeux là, au moment des non-binaires, comme si c'était évident. C'est-à-dire qu'en fait, elle est agressée par l'évidence. Tu connais les non-binaires Bah oui. Alors qu'en fait, rien que les non-binaires est déjà quelque chose qui, d'un point de vue anthropologique, est loin d'être évident. Mais elle se vexe un petit peu comme si on lui disait « tu n'es pas à la mode ». Elle ne dirait pas bah, « je ne suis pas à la mode parce que je... » je ne me revendique pas de cette mode, ou parce que je la conteste, parce qu'elle ne me plaît pas, elle se vexe qu'on la... qu on le... On puisse penser qu'elle ne la connaisse pas, voilà. Les identités de genre, ce sont les êtres qui ne s'identifient pas du tout au genre humain, mais qui se définissent au moyen d'identités métaphoriques. Je vais recommencer Alors, euh, oui. Okay. Euh, alors ce qui est marrant, c'est qu'elle ne comprend pas. Elle ne connaît pas le la, la, la xéno-genre euh, xéno ou la xénophobie, mais qu'elle comprend la métaphore. Alors j'ai comme un doute, je pense qu'elle n'a pas compris la métaphore mais qu'on a coupé. Ok, d'accord, super. Attends, je c'est Ça, ça c'est un, un, un, un rire de gêne en fait. C'est quand tu n'as pas compris quelque chose, c'est un rire pour remplir le, le silence. Je vais peut-être te poser une question bête. Mais Xéno, c'est pas comme Xéna la guerrière Non, en fait, ça vient de la particule Xéno. <rire> Attends. <rire> ben ouais, en fait, c'est ça Ça vient de. D'accord, donc en fait, là, elles ont oublié leur texte. Et comme je le pressentais, elles rient de leur propre bêtise. Et il y a un effet de VHS à la caméra. Hein. Encore une fois, rappelez-vous ma conférence sur les barbares, sur l'ouvrage du, du même nom de, de, de Saint-Baricot. Euh, à un moment, le barbare va récupérer des miettes, des ruines du monde d'avant pour, pour montrer qu'à la fois il, il s'en est émancipé, mais qu'il le regarde avec une forme de tendresse. Donc là, c'est euh, un parallèle technique. C'est le monde digital reprend les codes du monde analogique avec une forme de tendresse, euh, de, de souvenir barbare. Ça, c'est une petite parenthèse, une petite incise par rapport à l'utilisation de ces, de ces filtres un peu parasites avec l'image qui floute. Peut-être que les plus jeunes d'entre vous ne comprennent pas ou n'ont jamais pensé pourquoi on appliquait ces filtres. C'est une rémi, réminiscence de carte postale du monde analogique, mais là, c'est une incise qui, qui, qui s'éloigne trop loin et qui n'a rien à voir avec le... Le, le xénogenrisme. L'autre, l'étranger en grec. J'ai l'impression que dans notre génération... Attends, donc, si Jamila et sa copine ne, ne connaissent pas le sens de xéno, ça veut dire qu'elles ignorent l'adjectif xénophobe. Or, elles ne le peuvent pas. Ne me dites pas que ces deux femmes n'ont jamais entendu ou n'ont jamais traité quelqu'un ou, ou soupçonné quelqu'un de xénophobie. Ce qui veut dire qu'elles emploient du vocabulaire qu'elles ne connaissent pas, qu'elles ne comprennent pas. Ce qui veut bien dire que, qu'à euh, un moment, quand on n'est pas capable de comprendre le sens des mots qu'on emploie, c'est qu'on est dans le mimétisme absolu. Ça veut dire qu'on n'a pas, encore une fois, le, le Wi-Fi dans toutes les pièces ou l'électricité à, à, à tous les étages. Il va falloir quand même, à un moment, s'interroger sur la bétification et euh, l'influence, on va dire, euh, de, de la barbarie généralisée sur notre niveau scolaire. Quoi. Il va falloir également se demander dans le monde, j'allais dire, dire de demain, mais d'aujourd'hui, quel métier, quelle occupation, quelle plus-value vont apporter ces filles-là, en fait Je m'inquiète fondamentalement des voies de garage euh, que vont pouvoir employer ces filles. cest que si elles ne font pas euh, un Instagram ou un OnlyFans, que vont-elles devenir Parce qu'avant, elles faisaient caissière, mais les caissières n'existent plus. Donc, euh, qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont faire, faire euh, agent de sécurité à Orly ou à Roissy Génération actuelle, il bah, y en a beaucoup qui cherchent une nouvelle possibilité de genre. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, il y a un sondage... dans, dans les stigmates de la barbarie et de la vulgarité. À part, je l'ai dit, la réaccentuation des premières syllabes, les mouvements de décapitation, il y a également le. le... J'arrive pas à le faire de ce côté-là, elle a le fait de ce côté-là, Jamila, le, le caractère belliqueux de la lèvre. Alors on voit quand elle parle que ça s'articule beaucoup comme ça, ce qui, est, ce qui est presque dans le monde animal, c'est presque canin. Hein, ça. On voit que quand quand un chien s'énerve, la babine se retrousse et dans ces codes, encore une fois, de sous-prolétaire euh, hypopisé, il y a beaucoup l'utilisation de, de la lèvre supérieure qui découvre la dent. Hein. C'est vrai, d'ailleurs, il y a un sondage qui est sorti en 2018 qui dit que parmi les 18-30 euh, ans, 13... Oui, alors là, elle, elle, elle ne parle plus, elle rappe en fait, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur un, un geste, une, une idée, on n'est même plus sur un geste, une phrase, on est sur un geste, un son. C'est-à-dire parmi les 18-30 ans. Parmi les 18-30 euh, ans. Euh, c est, c est, ça devient une danse, en fait. Hein. Ça, ça, ça devient euh, du sous-titrage euh, actif et en direct pour les sourds, muets et, et malentendants, donc les mal comprenants 13% se considèrent ni homme ni femme. Mais c'est un peu pousser les limites de là à dire qu'une personne est un Mais c'est un peu pousser les limites. Hein. C'est un peu... Alors, vous, vous, je je il me semble, était-ce séminaire dans les fameux contenus payants, était-ce dans les contenus gratuits, je ne sais pas, mais euh, m'être déjà appuyé sur les travaux de ces sociologues de la moitié du XXe siècle qui avaient remarqué que les femmes étaient pour le coup le genre qui s'imbibait le plus vite des, du langage corporel des civilisations qui les dominaient. Ils avaient remarqué notamment que quand les États-Unis avaient débarqué euh, en 1944-1945, que les femmes françaises s'étaient mises à affecter une démarche différente et que c'était très basé sur la façon dont elles percevaient la démarche des infirmières américaines qui étaient venues avec les soldats. C'est-à-dire que la civilisation qui, dans le monde animal, on dirait, tend les fesses, hein, c'est-à-dire celle qui se soumet à l'envahisseur, euh, qu'il soit euh, réifié par un peuple ou qu'il soit symbolique, comme dans le cas de ce qu'on appelle le soft power, la civilisation qui se soumet et qui tend les fesses, va singer l'autre, mais au, au point que la l'imitation la dépasse, c'est-à-dire d'en faire beaucoup trop, un petit peu comme, comme... Le, je sais pas, Johnny Hallyday euh, singer le, le chanteur américain, à un point qui était devenu presque ridicule à un américain. La rock and roll aussi. La rock and roll attitude, avec la banane. Ah, t'as vu, j'ai plus de banane, maintenant. Bon. C'est-à-dire que moi, quand on, mon premier voyage culturel aux États-Unis, à la fin des années 90, quand on me demandait un petit peu ce qu'on écoutait comme musique en France, donc j'avais dit, ben bah voilà, euh, Alice Navour, Johnny, machin, et quand il m'avaient demandé des exemples, euh, c'est vrai que je leur avais dit, ben bah, voilà, il y a un côté un petit peu, euh, petit peu country, et en fait, c'était tellement country que même leurs chanteurs de country à eux ne ressemble plus à ça, en fait. Le pastiche se voit à l'exagération de codes qui presque dépasse le modèle qu'on qu imite, hein. Et même les chanteuses de néo-soul américaines, que je connais très peu, je me suis... la néo-soul, moi je me suis arrêté à l'an 2000, Erika Badou et compagnie, mais on montrera même euh, des interviews d'Erika Badou, je suis sûr qu'elle ne, ne singe pas autant la, la hypopeuse que nos deux françaises de périphérie urbaine, du périurbain, Jamila et Fatima. Identité de genre qui met l'accent sur notre ressenti le plus intime et qui se détache complètement de tout ce qui est corporel. En fait, a... vous avez remarqué le, la grimace au moment du corporel, comme si le corporel était était était sale. Donc c'est à Spinoza qu'on de Spinoza qu'on sait qu'il n'y a pas d'antino... a pas de de partition entre le, le, le, le corps et l'esprit. Enfin, en philosophie, c'est à peu près à cette époque-là que les deux ont été considérés comme un, comme un, comme un tout. Je n'ai pas dit un contenant et un contenu, mais au moins comme un tout. C'est-à-dire que si on supprime l'un, bah, on supprime l'autre également. Et là, euh, on pourrait faire une approche philosophique à l'envers, mais à la limite, ça m'intéresse moins que, que de simplement de regarder ces gens presque en muet, j'ai presque envie de regarder la fin de la vidéoscopie sans le, sans le son, tellement c'est inintéressant, et de les regarder en me disant... Tout discours politique doit, à partir de maintenant, considérer qu'il s'adresse à ces gens. C'est ça. Les nouveaux Français. T'as vu quoi Il y a un mec qui dit qu'il est xénogendeur, c'est quoi ça euh, Et C'est pour ça que les projets politiques, qui s'adressent à la résurgence d'un peuple. Que le peuple qui décide de se lever À son identité, à, à, à, sa, à sa souveraineté. La Française. La reconquête, au travail, à l'effort et à la valorisation de l'école au mérite, c'est pour ça qu'ils échouent entre, entre, entre 1 et, et, et 7%. C'est parce qu'ils s'adressent à 95% de gens qui n'ont aucune idée de quoi on parle. Ils s'adressent à 95% de Fatima et de, de Jamila. En fait, il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qui se sentent des créatures fictives, des concepts, des symboles, et puis il y a ceux qui se sentent des textures, des tailles, des formes. Oh, arrête de faire la prof toi aussi Dès que... on dirait Jamie. Elle dénigre les profs, un petit peu comme Weshden, par son, par son mobilier Louis XV et Louis XVI grotesque, pastiché l'aristocratie la, la, ou les restes de la grande bourgeoisie. Hein. J'avais dit qu'à un moment, il y aurait un processus de dévalorisation, parce que c'est un humour uniquement basé sur la gêne, ce qu'on appelle le malaisant ou le cringeant, hein, et la dévalorisation. Voilà. C'est tellement simple. Euh, pas trop souvent ce type de vidéoscopie, hein, pas trop souvent. Fred et Jamy. <rire> ok. Mais, alors là, elle dénigre donc désormais Fred et Jamy. Alors moi, j'ai jamais, ai jamais aimé, il y avait un ton très, euh, très enfantin. Bref. Mais je demanderai à mes monteurs de faire un petit montage de Fred et Jamy et de montrer, en laissant de côté leur ton un peu démagogue et enfantin, le contenu objectif en termes de bagages culturels d'un Fred et Jamy par rapport à un Jamila et un, et un Fatima. Au moment de la collision des protons, l'énergie va se transformer en masse, autrement dit en particules de matière. Des particules de matière stables, telles que des électrons, des quarks, des photos. Ce sont des êtres qui s'identifient à des couleurs, des plantes ou des chiffres. jure. Euh, encore une fois, comme je le disais l'année dernière, il n'y a plus à craindre le remplacement puisqu'il est effectif, il est arrivé. Hein. Comme disait Baricot dans Les barbares, quand vous faites rentrer les barbares dans la salle de cinéma, ils ne se contentent pas de s'installer au fond en silence. Hein. Ils, mettent, ils remplissent toute la salle, certainement pas en silence. Et très rapidement, ils vous demandent de changer le film au titre qu'ils ne comprennent rien et qu'ils s'ennuient. Voilà, nous en sommes à cette séquences historiques. Vous vu qu'ils font partie de la catégorisation LGBTQI+, ça veut dire qu'ils ont un drapeau Ouais, depuis 2017. Alors ce qui est, ce qui est marrant, c'est que leur antipathie naturelle et spontanée pour les, pour les catégories quand elles permettent de penser, tout à coup... Quand il faut se reconnaître du genre plus, il n'y a, a, a aucun problème, au contraire, c'est valorisant. Hein. Donc, euh, Encore une fois, c'est l'éthique à géométrie variable. Quand vous cherchez à remettre l'église au milieu du village, on vous reproche d'attacher des étiquettes, de mettre les gens dans des gaz, de faire des catégories. Par contre, quand c'est pour se rattacher à la Sainte Église du LGBTisme, là, il n'y a aucun problème. 2017, c'est un arc de cercle sur des bandes colorées. Dont le centre est marqué par une étoile correspondant au signe astronomique de l'astéroïde Iris. Mais attends, mais carrément sur TikTok, le hashtag Xenogender, il compte plus de 30 millions de vues. Ouais, et l'été dernier... Oui, oui, euh, le, le fond, bah, je l'avais déjà fait, cette, ce décompte de hashtag avec le hashtag euh, shift, là, euh, réalité parallèle, etc. Shifting, donc on va voir la conclusion. Dernier, en Grèce, il y a carrément eu le premier festival médiéval Nartex où se réunissaient des Xenogenders qui s'identifient à des avatars de jeux vidéo. Et toi, oui, voilà, donc en fait, c'est une promotion pour le métaverse. Perdu dans le métaverse. C'est-à-dire pour un, un monde parallèle d'avatars sans réalité euh, corporelle ou biologique, euh, dans lequel évidemment va naître un commerce. Euh, bon, bah, tout, ça, tout ça, ça a été écrit et pensé depuis, euh, depuis des années. Le, le projet, un petit peu à l'instar de l'économie, où on a décorrélé, par les accords de Bretton Woods, la valeur monnaie papier de son équivalent en matière précieuse et notamment en or, eh bien désormais, on va décorréler l'identité des gens, donc leur accès au marché, de leur identité corporelle, afin que chacun puisse avoir envie absolument de n'importe quoi, même de ce qui ne le, de ce qui ne le con concerne pas. Et toi, si tu connais quelqu'un qui se considère comme étant xénogender, dis-le-moi en commentaire. Et à demain, ou pas Move Radio, Hip Hop Nation. Hip Hop Nation, voilà. Donc là, on a le résumé, on a la langue et le vecteur. Le vecteur, c'est le hip hop. L'influence de la langue, évidemment, c'est l'américain et, et l'anglais. On a la confirmation utile que la gangrène, du soft power euh, américano-atlantiste passe par le hip-hop, hein, encore une fois, euh, c'est dit à la fin. Euh, et en attendant, euh, qu'on ne me fasse pas leur proche habituel de traiter de cas euh, isolés ou non représentatifs, ces gens ne sont ni isolés ni non représentatifs. Je rappelle que l'immense majorité des, des cils inférieurs de la stratification sociale, comme dit Michel, euh, vous montez dans un taxi, vous allez euh, chez, chez le coiffeur, bon, enfin chez le coiffeur, c'est un moment que je vais plus, vous entendez Skyrock, hein. ça, ça, ça passe par là. Manifestement, quand on n'a ni l'électricité aux étages, ni l'eau, ça veut dire qu'on n'a pas, pas non plus les anticorps de résister aux dictats de l'Empire. Voilà. Donc euh, ce concle Ben dira, Jamila fera, Fatima fera, et là, en l'occurrence, on voit que bien que cette course au genre sans fin, eh bien, aucune d'entre elles n'aura le courage de dire « Bon, écoutez, on a accepté les hommes un peu féminins, on a accepté les femmes un peu masculines, on a accepté. Maintenant, peut-être arrêtons. » C'est-à-dire que l'idée, le projet derrière, c'est d'encourager un... le métaverse, en fait. Hein. C'est tout simplement un, un, un monde abstrait. Le parallèle qu'on peut faire, c'est vraiment entre toutes ces couleurs pastelles et, et, et éthérées et, et complètement synthétiques et artificielles, hein, l'image d'ailleurs est saturée d'une manière totalement artificielle, ces couleurs n'existent pas vraiment, tout est rose, tout est jaune, tout est, tout, est, tout, est, tout est parme, tout est étrange. Et bien là, pareil, on a des, des, des gamines de 19-20 ans, dont une manifestement euh, qui est passée par la chirurgie esthétique, là, avec des lèvres sur surdimensionnées, qui débite des inepties, mais à la limite on en a tous débité à leur âge, c'est pas grave, dans une neuve langue euh, qui est la neuve langue officielle des, des cils inférieurs de la stratification sociale qui s'appelle euh, la langue des barbares, la langue des racailles et qui désormais euh, touche tout le monde indifféremment. Et tout ça est extrêmement, extrêmement déprimant pour les projets politiques futurs et à venir. À qui s'adresse-t-il Qui les comprennent Et sachez que ces gens ont le droit de vote, hein, les deux là à l'écran... Euh leur vote valent autant que le mien. Mais moi je connais quand même un minimum mes suffixes et mes préfixes. Puis je sais un minimum d'où je viens, voilà. Bref, déclarez en commentaire ou pas votre flamme à Fatima et à Jamila, c'est le moment de le faire, et parcourez le reste des vidéoscopies de la chaîne en suivant la vidéo que je suis en train de pointer du bout de mon doigt.